Bonjour, je suis Romuald Arnold, directeur du numérique à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Alors, ce que j'apprécie dans les assises du CIR principalement, c'est les rencontres avec l'ensemble des collaborateurs. Euh, on voit de tout, hein, des directeurs, des euh, agents en fait, euh, euh, des développeurs, des admin-systems et euh, ce pouvoir d'échange autour des thématiques qui sont présentées au, au niveau du XIR, c'est vraiment très important. Bravo à tous les organisateurs, on a eu la chance justement d'avoir cette belle présentation au tout début du avec euh, tout l'ensemble des, euh, des participants et euh, des bénévoles. Euh, je vois qu'il y a une grosse équipe pour pouvoir justement en fait, organiser ces assises. C'est très important justement que ce soit euh, fait euh, comme cette année justement dans un cadre qui est assez euh, important pour pouvoir euh, nous regrouper. Et bravo en fait pour, encore une fois pour leur travail parce que je sais que c'est euh, beaucoup en fait de choses à faire en dehors de leur mission déjà principale.